Bonjour à tous, bonjour à tous. À toutes. Euh, oui. On va faire un petit tutoriel. Comment améliorer ses performances. Un petit peu du Windows. De Windows. Je pense que ça marche sous Windows 8 aussi. La technique que je vais vous montrer là. j'en suis pas sûr. Moi, je suis sous Windows 10. Oui. Alors, pour ce faire, on va sur ce PC. On fait un clic droit sur... Une fois... Une fois qu'on a fait un clic droit sur ce PC, une fois qu'on l'a ouvert, on fait propriété. À remettre avancé là verrier les animations de windows voilà comme moi j'essaie et puis là vous voyez que moi je suis en personnalisé là et vous vous serez comme ça avec toutes les cases euh, la case la plus importante à ne surtout pas désactiver, c'est, voilà, vous conseillez cette case-là en personnalisé comme ça, les, comme vous ça, pourrez, les euh, avoir plus de performance, un peu plus. Une fois que la case est... Conseil, et que vous avez fini, vous faites ok. Et ça vous fermez. Ça aussi. Et voilà, c'était tout à sa fin.